Bonjour à tous, eh bien, et aujourd'hui on est content de vous parler d'un projet qu'on a lancé il y a quelques temps à la bibliothèque qui s'appelle la Bouturothèque. Alors la Bouturothèque, comme son nom l'indique, c'est un dispositif, un nouveau dispositif un peu de punk qu'on a lancé à la bibliothèque qui permet de faire du troc de plantes directement à la bibliothèque. Donc c'est très simple, si vous voulez participer, vous amenez une plante ou plusieurs plantes que vous venez déposer à l'accueil de la bibliothèque. On vous donnera une petite étiquette avec marqué Plante à troquer. Vous pourrez aussi indiquer le nom de la plante et des petits conseils de jardinage si vous voulez. Et vous venez la déposer sur le meuble et reprendre une autre plante à la place. Euh, voilà, c'est pas difficile à trouver. C'est pile à l'entrée de la bibliothèque. On l'a mis là enfin, pour que ce soit facile à trouver. Et aussi parce que si on l'avait mis dehors, les plantes se feraient manger par des escargots, ce qui est le cas de beaucoup de nos plantes sur la terrasse. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à passer pour participer à tout ça. Euh, si vous ne savez pas comment faire des boutures, on a des petits livres aussi pour vous aider. Voilà, c'est vraiment très simple. Il ne faut vraiment pas hésiter à vous lancer ou à venir nous poser des petites questions pour savoir comment faire. Euh, voilà, donc on espère vous accueillir bientôt ici. C'est un dispositif chouette pour faire du partage, des échanges, du troc, un peu une façon de faire de la révolution verte et de faire du jardinage, un outil de révolution à la bibliothèque. Voilà, n'hésitez pas à passer et discuter de tout ça avec nous.